Ils ont cassé ma porte, ils ont fait éruption dans ma maison, venir m'humilier devant ma femme et mes enfants. Dites-moi s'il vous plaît, vous pour quelle raison vous faites une demande e de transfert Quelle est la motivation Vous recherchez quoi exactement comme réaction à ce moment-là Au moment où vous faites la demande de, on fait la demande de mise en liberté, le lendemain vous demandez le transfert Mais bon. Euh, donc, le lundi, la juge d'instruction, elle refuse euh, la demande de mise en liberté. Dans la logique, on saisit le juge des détentions et de la liberté qui avait un délai de trois jours pour pouvoir répondre, chose qu'il n'a pas faite. Et donc, euh, lundi, on a saisi la chambre d'instruction. Encore une fois, le dossier ne tient sur rien. Donc, là, si on, on saisit la chambre d'instruction, c'est une obligation qu'il soit libéré. Sauf que lundi, on saisit la chambre d'instruction et le mardi... Vous envoyez ces, vos agents, encore une fois, faire une perquisition chez moi C'est quoi le but C'est-à-dire que mardi, ces gens-là se sont permis encore une fois de venir chez moi perquisitionner mon domicile sous prétexte qu'encore une fois, on ferait l'apologie du terrorisme. C'est-à-dire que la première fois, vous avez, vous avez les mêmes faits. La première fois, vous êtes venu pour les mêmes faits. Vous n'avez rien trouvé. La deuxième fois, vous vous attendez à trouver quoi vous vous attendez à trouver quoi La première fois, vous êtes reparti avec des vêtements et des appareils multimédia. La deuxième fois, vous repartez avec un micro. Avec un micro et une carte son, quel est l'objectif réel de ces perquisitions Quel est l'objectif réel juste après les demandes de mise en liberté Quel est votre objectif le lundi, on fait la demande de mise en liberté. Le mardi, je reçois une perquisition. Et ces gens-là avaient pour ordre de me placer en garde à vue. Et étant donné que dans leur logique, j'étais toute seule et que personne n'aurait pu garder mes enfants, l'ordre était de me placer en garde à vue et de placer mes enfants ensuite. C'était quoi votre objectif réel Lorsque vous faites des choses comme ça, quel est votre objectif réel euh, Mardi, ils ont perquisitionné mon domicile. Euh mais m'ont placé en garde à vue, sous prétexte que je ferai, je serai complice d'apologie du terrorisme, étant donné que, oui, effectivement, le 4 janvier 2020, j'ai mis en ligne le clip 20 sur 20. Et moi, j'aimerais savoir une chose. C'est que là, tout de suite, j'invite tout le monde encore une fois et je défie quiconque encore une fois de me trouver à un seul moment où est-ce qu'il fait mention d'apologie du terrorisme dans le clip 20 sur 20. Et comme dans toutes les vidéos d'ailleurs. Mais là, étant donné que je suis mise en accusation par rapport à ça et que lui aussi une deuxième fois est mise en accusation pardon, par rapport à ça, dites-moi à quel moment il est fait mention d'apologie du terrorisme dans ce clip-là précisément. Je T'es belle la dernière année, celle-ci sera meilleure T'inquiète même pas, t'inquiète même pas En 2020, en 2020, y'a de belles surprises Tout tes fait surprise, myth il va go au montage Appelle-moi Kinder Surprise, surprise Qui vous attend, comme à Satan, te dis va-t'en Et nous on ont déclaré la guerre J'ai un combat mené, des vies à sauver Les généraux informés, sont-ils pas informés Sois clair et net et brossie S'il te plaît Il n'y que pour avoir la paix Il faut qu'ils prennent les armes, vous armes vous Il n'y que pour avoir la paix Il faut qu'ils prennent les armes Vos armes, vos armes citoyens Aux armes, Ça est en 2020 terminé Vous êtes tous exterminés Agriminés, tous condamnés Vous allez purger vos peines C'était une année. 20 sur 20, 20, 20 sur 20 pa! Ma grand ministère de l'intérieur casse ta main, Je la couleur Les soldats du mensonge j'en peut Mon pas C'était sous vos ordres Vous allez payer Pas cher d'impôts mais net d'impôts Vous allez payer Par là, par là vous allez payer Souvenez-vous-en 20 sur 20 20 20 sur 20 Vous tous fumé mes La mort du CFA 2020 Interment écho 2020 L'Afrique se libère 2020 La France part en couille 2020 C'est la guerre de l'eau 2020 L'heure de vérité 2020 On a du boulot, on a construire. Maman nous appelle, on doit débouler. Comme à Satan, je te dis va-t'en ils nous ont déclaré la guerre Chaque combat mené, des vies à sauver généraux informés, sont-ils pas informés Soit clair et net, t'es S'il te plaît, il n'y a que pour avoir la paix Il faut qu'ils prennent les armes Il n'y a que pour avoir la paix Il faut qu'ils prennent les armes ai Vos armes. Armes, armes, aux armes citoyens C est, à 2020 terminé vous êtes tous exterminés, incriminés, tous condamnés, vous allez purger vos peines. Ma grand ministère de l'Intérieur casse ta la Cougar. Les soldats du monde sont j'en pêtais c'était sous vos ordres, vous allez payer. Pas cher d'impôts, mais net d'impôts, vous allez payer. Par là, par là, vous allez payer souvenez-vous-en. 20 sur 20, 20, 20 sur 20. On vais tous fumer par 20. La mort du Céphant. 2020. enterrement en écho. 2020. L'Afrique se libère. 2020. La France part en colère. On doit débouiller sans faire de chichi. On doit les fumer. 2020. Maman nous appelle. 2020. Dites-moi. Donc, euh, ces gens-là ont fait une perquisition chez moi. Le mardi, m'ont placé en garde à vue. Ensuite, il y a eu un déferlement au parquet le mercredi avec une comparution immédiate à près de 19h. Euh, mon avocat, donc notre avocat n'étant pas présent ce jour-là, ne pouvant pas se déplacer, il y a eu un report d'audience et c'est la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo actuellement. Alors ces gens, je vais dire ces diables qui animent ces gouvernements, ont décidé euh, par, tous les moyens, par tous les moyens de nous intimider. Mais sauf que ça ne marche pas, ça ne marche pas, d'accord Et ils nous ont assigné ils nous ont tenté un procès parce que euh, j'ai été le témoin de mariage de Masta, mon frérot avec qui j'ai cheminé pendant des années, le frérot avec qui j'ai habité, il m'entend un procès parce que je, je me suis présenté à son mariage et que j'ai été son témoin de mariage, soit disant parce qu'on n'était pas censé rentrer en contact les uns avec les autres. Mais sur quelle base Sur quelle base ces gens-là nous interdisent de rentrer en contact les uns avec les autres, nous traitent de terroristes sans aucune preuve Est-ce que est -ce que cela c'est compréhensible pour le commande des mortels On ne peut pas se lever comme ça du jour au lendemain et interdire aux gens de rentrer en contact avec d'autres personnes on ne peut pas se lever comme ça un, un beau matin dire que telle ou telle personne sont des terroristes moi j'ai deux sociétés d'accord les comptes de mes deux sociétés ont été, ont été gelés je ne peux même pas payer les charges sociales de mes salariés même ça je, on ne peut rien faire sur les comptes tout ça pourquoi c'est quoi le but quoi, quoi, enfin bref qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire on fera ce qu'on a à faire on a le meilleur des alliés et on n'a aucune peur vis-à-vis -vis de ces gens là d'accord et qu'ils le comprennent une bonne fois pour toutes ok donc qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire on fera ce qu'on a à faire D'accord, il y a un procès le okay. ok. Salam à tous les frères et sœurs, Killuminati. À tous les soldats, Killuminati. Encore une fois. Eh ben non, pour une fois, vous l'aurez compris, c'est pas Master EX. Alors on va vite rentrer dans le vif du sujet, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Il a été taxé de terroriste, lui ainsi que certains membres de la Killuminati, sur des faits mensongers et diffamatoires. Vous savez, cette histoire me fait penser aux membres du Centre Zara qui ont eux aussi été victimes d'une histoire similaire. Et d'ailleurs, à ce propos, nous avions publié une vidéo sur, sur notre chaîne YouTube Pour dénoncer ces faits Ce jour-là, je me rappelle très bien, j'étais chez moi Quand j'ai appris la nouvelle, tout de suite, je me suis dit Bientôt, ça sera à nous Et regardez, ça n'a pas loupé Tout ça pour vous dire qu'on a plus de 100 coups d'avance Sur la fourberie assumée de ces gens-là D'accord D'accord C'est si pour vous, être un terroriste C'est essayer d'apporter un peu de sourire aux gens Essayer d'apporter, de donner un peu d'espoir aux jeunes Dans ce monde chaotique Essayer de véhiculer une autre façon, une autre une autre manière de voir le monde si c'est pour vous être un terroriste C'est Néo dans Matrix Ou Morpheus Alors oui Nous sommes des terroristes et fiers de l'être Première c'est que Vous ne pourrez jamais Jamais Arrêter le mouvement Killuminati C'est beaucoup trop puissant pour vous Croyez-le ou pas D'accord Et la deuxième chose c'est que Vous pouvez mettre une personne Deux ou trois personnes en prison Ne vous inquiétez pas Il y en a plusieurs derrière Qui sont aussi déterminés à prendre le relais Mais ce qui est sûr c'est que Vous pouvez tuer les messagers Mais vous ne pourrez jamais tuer le message D'accord Que ça soit bien clair. Alors, je ne vais même pas m'attarder sur votre cas. Faites ce que vous avez à faire. On fera ce qu'on a à faire. Et on verra qui de vous, ou de nous, sortira vainqueur de cette histoire. Et pour finir, encore une fois, je m'adresse à vous, les marchands de haine. Les promoteurs de la division. Vous savez, tout ce qu'on a fait ces 4-5 dernières années, n'était qu'un préambule sur ce que nous envisageons de réaliser réellement. D'accord On n'a même pas encore commencé les vraies choses que vous flippez déjà. Hein Bref, faites ce que vous avez à faire. Et surtout, surtout, surtout, surtout... Ne nous laissez pas de répit, d'accord Nous, on est absolument confiants sur la suite des événements. Et bien entendu, nous allons riposter. Nous allons riposter. Salutations à tous les frères et sœurs. Je vous fais cette petite vidéo rapide pour vous parler en fait de l'actualité de l'équipe Illuminati et de l'homme que l'on appelle Masta EX. Injustement arrêté, privé de sa liberté, à tort. Donc ça fait un moment que l'équipe et Masta, on est victime d'une multitude d'accusations. De, de perquisition et euh, d'arrestation, d'accord euh, Pour des faits complètement faux, totalement faux et infondés, d'accord c'est Ce sont des faits diffamatoires, ok Donc on a tous reçu un arrêté venant du ministère de, de l'Intérieur, d'accord c'est euh, Donc Castamer et sa petite clique là se sont amusés à, à, à inventer toutes ces histoires, d'accord Pour pouvoir nous faire taire parce que ces gens-là n'aiment pas la vérité. D'accord, Donc ils ont foutu Masta au placard, ça fait un moment maintenant. Et pour euh, pour quelques autres membres de l'équipe dont je fais partie, assignation à domicile, interdiction de rentrer en contact avec un tel ou telle personne. Voilà, pour la petite histoire. Faites tourner les vidéos afin que la, la, la vérité soit entendue. Okay. Euh, Masta, moi c'est quelqu'un que je côtoie au quotidien. J'ai tout vu passer chez Masta. J'ai vu passer des noirs, des blancs, des, des rouges, des jaunes, des verts, des musulmans, des pas musulmans, des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, tout, des athées. Okay. Et on s'est toujours réunis avec ces gens-là Afin d'avoir des débats spirituels Afin qu'on puisse s'élever ensemble Il n'y a jamais eu de prosélytisme Ou d'engrenage de, ou de je ne sais quoi Comme ils essaient de faire passer sur leur, euh, sur leur arrêté bidon okay. Donc depuis le départ La création de cette association même Et le message de Masta C'est véhiculer un message de paix Et d'unité Je suis Je suis Je suis je suis un djihadiste. Je l'ai terroriste Je les trompe. Le djihad, oui, monsieur. Contre moi-même en premier. Tous les jours, oui, every day. Ensuite, je vais vous ravaler. Au Bataclan, au Stade de France. À l'Olympia ou en face. Dans le monde, Mike, que je te fasse. Vous savez blablater. Parlez par les volets okay. Je combattrai ces gens qui t'a fini en buisson. le Ouais, ouais, Fais-en ce que tu veux. Ouais, Rien à foutre de percer. Ouais, J'suis venu te cracher. Ouais, la fucking vérité. Ouais, tu crois être rusé. Ouais, T'es seulement la risée. Ouais, Tu es terrorisé. Ouais, C'est ce qui était visé. Ouais, ouais. Reste tranquille. C'est que le début. Ouais, ouais. Repose en pièce. T'es caché un but. De la part bas Assalamualaikum, je fais cette vidéo rapidement au nom de Killuminati Master X dans un premier temps puisque malheureusement il ne peut pas la faire étant donné que depuis le 5 janvier 2020 il est en mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Hosni sous prétexte qu'il y aurait une enquête judiciaire euh, pour des faits d'escroquerie jusque là je veux bien mais lorsque c'est Marine Le Pen, lorsque c'est euh, François Fillon lorsque c'est Balkany, Sarkozy et toute la compagnie pour des faits d'escroquerie ces gens là on les met pas en mandat de dépôt mais bon c'est pas grave du coup, en son nom, en mon nom étant son épouse, et aussi en tant que membre de l'association Killuminatim, j'accuse aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ainsi que le préfet du Val d'Oise, d'abus de pouvoir, de diffamation, et surtout de mensonge d'État. Le 13 novembre 2019, la BRI, les agents de la BRI, ont littéralement plié ma porte en deux, sous les ordres de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que soi-disant, notre association, l'association La Killuminatim, les soldats dans le sentier d'Allah, euh, diffuserait à travers les réseaux sociaux, donc à travers Facebook, à travers euh, YouTube et tout ce qui s'ensuit, des thèses complotistes euh, qui appelleraient les gens au djihad armé, qui inciteraient les gens à la haine qui jamais. jamais. Je défie quiconque. Quiconque sur cette planète de trouver ne serait-ce qu'une seule vidéo, une seule parole de lui, où il dit « Je vous incite à prendre les armes pour aller faire le djihad, pour aller faire comme les, les Daesh, etc. » Aujourd'hui, ces gens-là nous comparent à Daesh. Ces gens-là ont cassé ma porte sous prétexte que nous, on revendiquerait la même idéologie que Daesh. Alors que mon mari a fait des musiques où il dénonce que Daesh et l'État israélite. Je vous invite à voir le clip « Au revoir » où à la fin du clip, il y a un t-shirt qui a marqué « Daesh et très israélite » qui porte D'ailleurs, dans plusieurs de ces vidéos, on a toutes les preuves pour prouver que tout ce que vous avez fait, c'est que mensonge, depuis le 25 novembre 2019, il y a eu un arrêté pour la gel de nos comptes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir nourrir mes enfants, euh, je dois aller quémander de l'argent à ces gens-là. Aujourd'hui, pour aller payer mon loyer et mes factures, je dois aller quémander mon argent à ces gens-là. Mais on, on a atterri où Comme quoi qu'on n'a plus le droit de rentrer en contact tous ensemble parce qu'on pourrait émettre ou on pourrait... Euh, mais oh vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Bref, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, juste vous dire qu'aujourd'hui, en tant que membre de l'association Kiluminati, les soldats dans le sensier d'Allah, en tant que épouse de Kiluminati, et en son nom, j'accuse le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de mensonges, d'abus de pouvoir et de diffamation, ainsi que le préfet du Val d'Oise, parce que et le procureur de la République, parce que c'est sous leurs ordres que aujourd'hui on a pété ma porte à 6h du matin. Et c'est sous leurs ordres que Kiluminati, aujourd'hui, est en mandat de dépôt à la maison d'arrêt Dieu Osni, sachant que des personnes avec l'autorité publique, des agents du service public, ont fait beaucoup plus pire que ça. Ils sont dans des enquêtes, eux aussi, décroqués. et n'ont jamais été mis en mandat de dépôt. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'abus de pouvoir. Vous faites ça tout simplement pour la censure. Depuis le mois de septembre, vous essayez de faire taire illuminati en inventant des histoires. Depuis son retour d'Afrique, vous essayez de le faire taire en inventant des histoires. Comme quoi il y a des condamnations qu'ils auraient sauté de son casier judiciaire. Une peine de 8 mois d'emprisonnement qu'il a fait à la maison d'arrêt de Tours, vous l'avez fait sauter de son casier judiciaire. J'ai la copie du casier judiciaire. Elle n'est pas là. On inciterait les gens à suivre notre idéologie. Et votre idéologie, on en parle Votre idéologie à vous, on en parle Stigmatiser à longueur de journée les musulmans Bref. C'est simple, euh, moi je m'appelle Megan. OK. Euh, bon, ça, fait, euh, ça fait 4 ans que je suis avec Illuminati. Enfin bref, euh, du coup notre association c'est euh, la KILLUMINATIM, les okay. soldats dans les sentiers d'Allah, ce qui peut okay. déranger beaucoup de personnes. Mm -hmm. Et ça consiste à quoi C'est bah, euh, simple, hein, si tu regardes le descriptif de l'association dans le journal officiel, euh, c'est une association qui, euh, qui vient en aide aux, dé aux plus démunis, okay. qui fait des manifestations pour euh, dénoncer les dérives du système. Il euh, y a plein de vidéos de toute façon concernant notre association Les, euh, les manifestations qu'on a faites Que ce soit devant l'ambassade euh, du Cameroun Que ce soit devant l'ambassade du Mali Ou même euh, contre les 11 vaccins L'éducation sexuelle okay, okay, okay. Fait des maraudes pour venir en aide aux, aux plus démunis Et puis voilà c'est une association comme une autre en vrai Ok parce que bon quand on, on entend parler de l'association Killuminati C'est plus euh, concernant les, les vidéos des décors du cas, sur les artistes ils sont plus mis en, en avant que ce, ce que tu me dis Non hein ça c'est Killuminati Ça c'est X qui fait okay. ça Mais après il y a l'association la Killuminati mm -hmm. Et là justement là c'est vraiment l'association c'est qui veut y adhérer pour vraiment venir en aide à... aux personnes qui en ont le plus besoin tout simplement ok ok ok ok euh, euh... m'expliquer en fait comment ça s'est passé le, le drôlement le comment du pourquoi parce que on dit que c'est escroquerie donc euh, apologie du terrorisme euh, incitation à la haine donc euh, bon voilà tu peux un peu nous vous éclairer, hein? euh, en fait, euh, je sais pas si vous avez entendu, mais euh, au mois de juillet, il a sorti un son qui s'appelait « Terroriste mmh. ». Okay. ok. Dans mmh. le son, clairement, il commence en disant que euh, dans, le France, dans le rap français, état d'urgence, dans le rap français, c'est la crise. Mmh. On a grillé la chétanerie et son emprise. Donc, il y, y a un contexte. Le contexte, c'est le rap français, on est bien d'accord jusque-là. Ok. Ouais. Okay. Euh, et dans le refrain, il dit « Terroriste, je suis un terroriste », le rap game, je le terrorise. Par rapport à quoi Justement, par rapport à ses vidéos et tous les rappeurs qui lui ont envoyé des messages comme… Euh, l'artiste comme Rof comme toutes les personnes qui l'ont piqué un peu comme Black M dans un de ses sons parce que voilà faut dire ce qu'il en est, aujourd'hui tout ce qu'il dit dans ses, dans, dans ses vidéos euh, ça dérange beaucoup de personnes et c'est la raison pour laquelle en particulier il n'y a aucun rappeur qui vient à, à démentir ce qu'il dit, c'est que c'est une réalité, c'est une vérité donc voilà le contexte de, du son il est bien posé euh, Maintenant ce qui s'est passé c'est que bon on, on a fait ce qu'on avait à faire euh, on est parti en Afrique etc pour plusieurs tournages contre, contre, par, par rapport au clip et euh, le, 20, euh, le 13 novembre pardon euh, c'est incroyable si tu veux, on est en train de dormir et euh, mon téléphone il sonne pour l'heure de la prière et quand on se réveille j'entends j'entends un bruit genre mais un bruit que tu peux pas décrire ce bruit là Vraiment mmh. si t'entends un bruit c'est de la ferraille qui pète en même temps du bois tu, tu peux pas réellement décrire le bruit comment okay. il est Parce qu'on est paris. Ah non mais c'était ça et du coup euh, moi je me lève euh, en, en, en panique je pense à mes enfants qui sont dans la chambre je me dis ça, ça peut pas être mes enfants Qu'est-ce qui ferait le bruit dans la chambre tu vois par rapport à mes gosses et, euh, et on se lève et on ouvre la porte Et là tu vois littéralement la porte d'entrée La porte de d'entrée mmh. c'est des portes blindées hein, uh. Je parle pas des petites portes genre tu mets un coup de bélier et la porte uh. elle s'ouvre D'accord c'est des vraies portes blindées mmh. Et tu vois la porte elle se littéralement deux Pour les personnes qui veulent j'ai les, les photos de ma porte bah, ma porte qui se plie littéralement, mais vraiment la porte qui se plie en deux Donc on allume les lumières, la lumière de la cuisine, la lumière du couloir Pour leur montrer qu'on n'a rien en fait, il n'y a aucun problème On est là, si vous voulez qu'on vous ouvre, on vous ouvre Sonnez, mm -hmm. on vous ouvre, on n'a rien à cacher Donc euh, ils n'ont pas sonné avant de... Et rien du tout, rien du tout si le... Ils auraient sonné, je l'aurais entendu, j'ai mm -hmm. le sommeil léger par rapport à mes enfants oui, okay, je... okay. Donc si on aura... ils auraient sonné, on l'aurait entendu Et euh, si tu veux en fait mon couloir il est comme ça et de la porte d'entrée à mon couloir, la cuisine elle se retrouve tout au bout du couloir et ensuite t'as le salon Bah dis-toi que de l'entrée jusqu'à dans la cuisine, ils ont réussi à le porter et à le plaquer par terre C'est pour te dire la violence avec laquelle ils sont arrivés chez moi Il était par terre, genou sur la tête, le type il est au sol Pourquoi lui mettre le genou sur la tête, pourquoi le maîtriser avec force Il est déjà au sol, il est déjà par terre Vous sautez sur lui, vous sautez à deux sur lui, enfin Sincèrement c'était quelque chose d'hyper choquant Et là, euh, je suis en train de regarder la scène, j'étais tu, tu peux faire quoi Mise à être choqué en réalité, qu'est-ce que tu peux faire ah. Et le temps de réaliser ce qui est en train de se, pal... de se passer, là je voyais deux types qui arrivent en face de moi avec des armes de guerre. C'était pas mmh. des, armes de... des armes de guerre. Ils arrivent sur moi, ils sont en train de me braquer. J'étais enceinte de 9 mois, j'étais à une semaine de mon terme. C'est-à-dire que mmh. là je n'étais pas en train de tenir mon ventre pour leur dire oh euh, regarde ce que vous êtes en train de faire. Et là ils stoppent devant moi avec leur âme et me disent asseyez-vous, asseyez-vous. leur dis mais calmez-vous, calmez-vous. Et non ils sont en train d'insister, c'est limite, ils étaient pas en train de me pousser, je m'assois. Et enfin bref, là ils sont en train d'énumérer de... les faits. Euh, oui, bon voilà, vous êtes placé en garde à vue, etc., etc. Et quand ils énumèrent les faits, j'entends euh, « Apologie du terrorisme »,« Apologie okay. à la haine raciale », enfin bref. Donc, concernant chez moi, voilà comment ça s'est passé, mais t'es choquée t'as des enfants j ai, j ai, j ai... là aujourd'hui j'ai trois filles j'en ai une de mmh. deux ans j'en ai et ils une ils ont trouvé deux... un... une arme de, des, des armes de poing une arme de poing qu'on avait utilisée pour le clip back to back tout simplement c'était juste pour le clip back to back et mmh. c'est une arme de poing c'est une arme de à grenade c'est pas une arme qui tue c'est une arme qui, qui blesse à peine c'est une arme de défense mmh. donc en soi ah, des euh, y chez un... eux. Quand... jihadiste je suis un djihadiste mais attends attends attends attends ouais, faut revenir sur des termes d'accord c'est qu'aujourd'hui a... non aujourd'hui il y bien sûr il a dit dit je suis un djihadiste le rap game je le encore une fois mais on est dans un monde où personne ne revient aux définitions de chaque mot Et là il y a un est le problème C'est-à-dire que si on revient à la définition du mot terroriste C'est quoi un terroriste Un terroriste C'est quoi un terroriste C'est quoi un terroriste ah, Pour moi c'est un gars qui, qui, qui, qui cherche à faire passer ses idées par la terreur Après la terreur elle peut se faire de manières. Voilà. Ça s'appelle la définition du terroriste Il y a personne qui terrorise si on prend le gouvernement français, il terrorise pas les gens. Si on prend la police française, il terrorise pas les gens. Pourquoi le terroriste l'associer tout de suite à l'islam Quand on parle de terroriste, c'est une personne qui terrorise, c'est la terreur. Qu'est-ce que Masté est en train de faire aujourd'hui, c'est terroriser les rappeurs. Parce que en fait, c'est simple, c'est simple. Aujourd'hui, on est tellement dans ah euh, l'islam, c'est des terroristes, l'islam, c'est des terroristes, l'islam, c'est des terroristes que, dès qu'on mmh. utilise le mot terroriste, ça y est, c'est des musulmans. Mmh. Mais au bout d'un moment, faut arrêter, faut revenir aux définitions. C'est pareil pour djihadistes. Ça veut dire quoi djihadistes mmh. Mais quand on regarde finalement, parce que après on salue le combat que mène euh, euh, l'association mmh. mais derrière, quand on regarde vraiment les lyrics, moi j'ai écouté le morceau euh, justement euh, terroriste, mmh. à un moment donné dit. Cabu repose en pièce. Mmh. C'est cité dans son texte ou pas Repose mmh. en pièce Cabu de la part de Ménégro-Barbu. Ménégro Barbu. Ouais. Cabu, c'est quelqu'un qui est décédé lors des attentats euh, du, de, de, de 2015, c'est mmh. ça notamment le dessinateur de Charlie Hebdo et c'est en ça que finalement ça peut quand même créer un sentiment et ça vous le comprenez quand même que ça peut choquer certains, certaines personnes qu'ils puissent citer ça dans un texte Bien sûr, je comprends que ça puisse choquer, il n'y a aucun problème mais c'est quoi la définition de l'art le problème c'est pas ça, comparaison n'est pas raison si à chaque fois on essaie de comparer de se dire eux font ci, les autres font ça et nous on fait ça on trouvera pas parce que chacun a son propre jugement mais après à un moment donné, le mot terrorisme quand on regarde et, et dans la loi, parce qu'il faut s'appuyer sur quelque chose. On s'appuie soit sur le code pénal, quand ils viennent à domicile, on sait que c'est pas une épreuve facile, casser la porte. Mmh. C'est qu'ils ont quand même un certain nombre de, de, de... Ils ont de la substance pour pouvoir intervenir à la maison ou pas Elle, là, là, ouais. Donc c'est le, le ministre de l'Intérieur hein. ouais, le, le ministre de l'Intérieur. Non, le ministre de l'Intérieur. Le Monsieur lumineux. Castaner, d'accord. Exactement. Considérant en premier lieu que l'intéressé de délinquant multi est le fondateur de l'association dénommée Kileminatim, les soldats dans le sentier d'Allah, ouais. qui, sous couvert d'un objet visant à venir en aide aux plus démunis et à dénoncer le système, diffuse sur les réseaux sociaux des thèses complotistes, prône le djihad armé et promeut un islam virulent, raciste, antisémite et homophobe. Que cette propagande active s'appuie sur les thèses antisionites promues par le centre Zahara de grande synthe aujourd'hui dissous dont la mosquée a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de fermeture le 15 octobre 2018, ouais. et celle de Romain Serig alias Karim El henifi lequel installé à Molenbeek en Belgique, fait figure de théologien dans la mouvance islamiste, radicale et légitime la guerre sainte. Donc déjà, juste, on s'arrête sur ça. Ouais. Yahya Gwasmi, mm. donc, euh, par rapport à, au centre Zahara de Grande-Sainte, c'est très simple. Ouais. Lui-même, sa, sa mosquée, a fait l'objet d'une perquisition très, très, très, très très musclée ouais. avec le Mossad. Ouais. D'accord euh, Connaissant euh, les connaissant les vidéos de Yahya Gwasmi, pas, pas personnellement, mm. connaissant, euh, en ayant vu ses vidéos, et le message qu'il y avait à l'intérieur des vidéos, qui est bien sûr qu'un message de paix, parce qu'il appelle à unifier les musulmans, les chrétiens, les juifs, enfin bref, bien sûr, je dis bien les juifs, elle est soupçonnée de liens avec le terrorisme, plus particulièrement avec le Hezbollah. C'est une association euh, musulmane chiite qui a été fondée euh, en 2005, dont l'objectif est de faire connaître le message de l'islam à travers le regard euh, du euh, prophète. Elle organise pour cela euh, des événements comme des colloques, des journées portes ouvertes, des journées dédiées à euh, la prière. Et ce fondateur, Yaria Gwasmi est euh, également le fondateur du parti euh, antisioniste, un proche de Dieudonné et un pro-iranien. Euh, D'ailleurs, je vais vous montrer un objet qui a été posé euh, juste devant ce centre Zara France. C'est un paillasson. Un paillasson son, euh, en drapeau euh, d'Israël car Yaria Gwasmi a fait savoir aux journalistes un petit peu plus tôt qu'il souhaitait que chaque individu qui rentre ici piétine ce drapeau je vous propose de l'écouter On a anti suris Ici c'est le siège du parti anti suris On avait vu le drapeau israélien. on est obligé de rentrer et s'essuyer les pieds dessus C'est pour cette raison Hier yeah, c'était le centre Zara de Yaria Gwasmi Aujourd'hui c'est nous, une... demain c'est C'était Mégane sur Radio Campus pour Camos Productions La libération de Kiliminati sans moi, les Je suis en je suis un djihadiste, terroriste, je suis un terroriste, djihadiste, je suis un djihadiste, je l'ai terroriste, quoi, quoi, quoi, quoi, je l'ai traumatiste. Je fais le djihad, oui, monsieur, contre moi-même en premier. Tous les jours, oui, every day, ensuite je vais vous ravaler. Au Bataclan, au Stade de France, à l'Olympia ou en face, dans le malmaï que je te fasse, vous savez, blablater, parler par les bols et moquer. Je ces gens, quitte à finir en frisson, Kill le minaciste. you <laughs>